Bonjour, bienvenue mes chers élèves dans votre chaîne Je communique TV avec vous, monsieur Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un texte vraiment très important pour vous cela vous aide bien sûr à mieux répondre aux questions lors de l'examen Alors lisez attentivement le texte suivant avant de répondre aux questions posées Alors la forêt la forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. La forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Le bois on trouve dans... Dans certains objets comme euh, la table, comme la chaise, comme, euh, comme l'armoire. Alors tous ces objets sont faits, pour, sont faits en bois. Alors la forêt fabrique le bois. Et il nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Ça veut dire l'oxygène. Elle est la maison des animaux sauvages. Ce n'est pas uniquement des animaux domestiques, non, mais des animaux sauvages. Elle est la maison des animaux sauvages, des insectes, des reptiles, comme serpents, euh, comme des lézards et d'autres, et des tortues. Pour l'homme, c'est un espace de silence. Alors on va faire des pique-niques en famille, avec des amis. De repos, d'activités sportives diversifiées. De repos et d'activités sportives diversifiées, c'est-à-dire on pratique du sport dans la forêt, mais elle est préférable le matin. La forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Elle est la maison des animaux sauvages, des insectes, des reptiles et des plantes rares. Pour l'homme, c'est un espace de silence, du calme de respect envers la nature, de pique-nique, soit en famille, soit solo, de repos et d'activités sportives diversifiées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire envers notre forêt Il faut la protéger. Alors, protégeons là. Alors, protégeons là. Alors, protégeons là. Alors, donne un titre à ce texte, d'après vous, de quoi parle ce texte Est-ce que c'est la forêt, les plantes, les insectes Alors, le titre de ce texte, vous écrivez ici la bonne réponse. Que fabrique la forêt Que fabrique la forêt D'après le texte, que fabrique-t-elle Que donne la forêt Que donne-t-elle à l'homme Est-ce que des fleurs, du lait, des plantes, des fruits Et combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte Regardez bien, s'il vous plaît, ici. Combien y a-t-il de paragraphes Que doit faire l'homme envers la nature, envers la forêt Que doit-elle Que doit-il faire Et que remplace le pronom « elle » dans le texte Des questions vraiment simples à la portée de tout le monde. Donne un titre à ce texte. Vous choisissez la bonne réponse. Est-ce que c'est la forêt, les plantes ou les insectes Que fabrique la forêt D'après le texte, pour répondre à cette question vraiment simple. Que donne à la forêt à l'homme Il faut tout simplement cocher là-bas. Là où les bonnes réponses. Là où les bonnes réponses. D'accord. Il n'y a pas uniquement une seule réponse, c'est des plusieurs. Là où les bonnes avec elle c'est la fin. réponse Voilà. Des fleurs, du lait, des plantes, des fruits. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte Regardez bien. Et que doit faire l'homme envers la nature Et qu'on remplace le pronom L dans le texte. C'est le pronom personnel. Alors, euh, s'il vous plaît, mettez une pause ici pour lire euh, attentivement euh, le texte avant de répondre aux questions posées oralement. Mettez une pause ici, lise, lisez plusieurs fois. Jusqu'à la compréhension, jusqu'à la maîtrise. Voilà, euh, vous avez bien lu maintenant. Côté de questions de compréhension, mettez une pause ici sur la vidéo. Essayez de lire les questions d'abord. Voilà. Et répondre oralement ou par écrit les questions proposées. Alors, je viens de vous expliquer clairement ces questions. À vous de répondre. À très bientôt. À très bientôt, mes chers élèves. À très bientôt.